Bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder la seconde partie d'un tutoriel qui avait commencé dans cette vidéo et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, afin d'être sûr de pouvoir tout comprendre. Voilà, donc c'est parti pour la deuxième partie. On va donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la téléportation. J'ai essayé, encore une fois, de reproduire au plus proche possible ce qu'on peut euh, trouver donc dans euh, le, le, le jeu Dishonored. Je vais vous montrer rapidement donc quels effets j'ai utilisés et comment j'ai procédé pour, euh, au niveau du découpage en fait et au niveau de la vitesse, Enfin euh, pour vraiment donner cette sensation de vitesse et que ça, ça rende le mieux possible. Euh, dans un premier temps, on va dézoomer. Hop, voilà. Donc ici, on a toute la durée euh, du, du, du rush, tout simplement. Et euh, ce qu'on va faire, c'est que on va accélérer le moment euh, à partir duquel je pars. Donc je crois que c'est à peu près par là, voilà, et donc ici, hop, j'avance en direction de la haie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer ce passage pour qu'il ne dure que quelques images. Hein. Dans, dans le jeu, c'est hyper rapide, donc il faut que ce soit aussi hyper rapide ici pour que ça rentre bien. Alors ici, je crois que la vidéo a été filmée en 60 fps, donc y a, on a l'impression qu'il y a pas mal d'images, mais en vrai, il doit y avoir, je sais pas, 5-6 images peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très rapide. Donc, on va retourner, alors non, c'est pas celle-là, euh, c'était bien celle-là, ok on va retourner donc ici, on va trouver le moment à partir duquel je pars déjà, à partir duquel je commence à marcher. Hop, on va charger ça, ok. Donc je commence à marcher à partir d'ici environ. Ok, donc je vais sélectionner mon ma vidéo de base, clic droit, instant, activer le remappage temporel. Et donc ça, ça va permettre d'accélérer la vidéo. Donc là, je suis exactement au moment... Où je vais pour partir tout simplement donc je vais mettre ici une keyframe en appuyant sur ce petit bouton donc là c'est le moment où on part je vais me mettre également un petit peu avant pour couper toutes les images qui ne servent à rien entre le moment où je serre le point et le moment où je commence à partir toutes ces images là ne servent à rien en fait je me préparais tout simplement à faire le enfin à partir tout simplement donc on va avancer un petit peu voilà jusqu'ici à peu près là je sers le point je mets une autre keyframe, très bien, et donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement sélectionner euh, les deux keyframes suivantes, donc euh, celle qui représente la fin euh, de la vidéo et celle qui représente le moment où je commence à courir. Je vais, sé je vais les sélectionner tous les deux comme ça, en faisant, euh, voilà, moi c'est comme ça que je fais, et je vais la rapprocher, enfin les rapprocher, vous voyez que là, j ai, j ai <rire> en ayant sélectionné les deux, je peux les rapprocher toutes les deux, et je vais zoomer, et la rapprocher jusqu'à ce que voilà il n'y ait qu'une image de, de, de différence entre les deux. Et donc ici, du coup, on va passer du moment où je sers le point à hop, j'avance direct. Voilà Donc là, pour l'instant, ça se voit pas mal. Ça se voit pas mal. Mais euh, avec les effets que je vais rajouter après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus léger. Donc, on va ensuite aller se mettre au moment où j'arrête de bouger, au moment où j'arrive. Hop, c'est par là, on va mettre sur play même un petit peu avant ok hop ok c'est ici donc on va se mettre là encore une fois keyframe, je sélectionne ces deux là, et là on va l'accélérer alors on veut pas que ça fasse une image, mais on va beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accélérer hop, genre par exemple comme ça, on va voir ce que ça donne là déjà on va beaucoup plus vite, alors là il est en train de charger les images mais je vais vous montrer en vitesse réelle ok, déjà c'est vachement plus rapide hein. hop là, ok, c'est pas trop mal euh, je mettrais peut-être un chouïa plus de vitesse, on va euh, rapprocher de deux images voilà, euh, je pense que ça va être pas mal ok, donc on va rester comme ça pour au, au niveau de l'accélérer évidemment il y a encore pas mal de, de boulot à faire euh, pour que ça ait la même gueule que ici voilà, là vous voyez que c'est Assez rapide, il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8, 10 images, bah c'est à peu près ce que je disais tout à l'heure, donc c'est pas mal. Ok, donc maintenant, il faut également que j'enlève toutes les images qui ne servent à rien entre le moment où j'arrive, et donc j'ai le point serré, et le moment où je fais euh, mon animation, entre guillemets, où je comme si j'étais arrivé vraiment brutalement. Donc on va regarder. Là, en fait, j'étais sur mon GH5 en train de galérer à trouver euh, le bouton pour faire la mise au point que j'avais réglée. Euh, on va commencer d'ici peut-être. Ok, c'est là. Donc on va, on va vraiment prendre à partir d'un moment où c'est euh, flou, comme ça, histoire de donner vraiment une impression de, de, de mouvement continu et pas un truc net qui bouge pas. Voilà. Donc on va cliquer encore une fois sur le petit bouton « Ajouter ou supprimer euh, ». Enfin voilà, « Keyframe » quoi, « Add keyframe ». Très bien. Et on va sélectionner tout ça et encore une fois le rapprocher. Paf jusqu'à ce que ça ne fasse qu'une image, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une image d'écart, voilà. Hop, on va regarder ce que ça donne, ok, vitesse réelle, mieux, Ouais, commence à y avoir quelque chose, très bien, ok, donc avant de commencer à ajouter des effets pour accentuer cet effet de vitesse, on va vérifier que la vidéo est plus ou moins stable et que le centre reste plus ou moins au centre. Donc là, si je regarde bien, on a quand même pas mal de... On peut regarder, on, on peut se, se baser sur ce petit euh, point d'ancrage ici qui nous sert, entre guillemets, de centre. Et on peut voir ici, là, il est au-dessus des, des tuyas, enfin des, des haies. Là, il passe en dessous. Voilà, il bouge un petit peu quand même. Alors, pas besoin qu'il soit absolument immobile. Mais là, on a quand même... Même la rotation, euh, la rotation change un petit peu. Alors, l'idée, ce serait un petit peu de stabiliser tout ça. Euh, ce que vous pouvez faire c'est faire jouer la taille. Donc, vous cliquez sur votre vidéo, vous appuyez sur la touche S du clavier pour faire apparaître l'échelle. Ici, on va mettre une petite keyframe. Voilà. On va mettre... Euh, on va la décaler un petit peu, vraiment au début du mouvement. Donc, ouais, c'est grosso modo par ici. Euh, et on va augmenter la taille exprès. On va mettre à, euh, mettons, 150%. Non, c'est peut-être un peu trop. 120, peut-être. 120, maybe. C'est un peu violent, quand même. On va l'espacer un petit peu comme ça, histoire de... En fait, c'est pour tout simplement nous donner de la marge. On va le mettre à 110. C'est tout simplement pour nous donner de la marge de correction, en fait. Et donc, voilà, à partir de là, on va, se... on va retourner ici, remettre une échelle à 120, et une fois qu'on arrive, on revient à 100. Voilà. Et donc, en fait, avec cette, euh, cette marge en plus que vous avez, vous allez pouvoir également euh, ajuster la position. Donc là, j'ai appuyé sur P pour ouvrir position. Et là, je vais faire Shift R pour rajouter la rotation. Et donc, vous pourrez euh, rajouter... Alors, on va faire... Je vais juste faire U pour voir toutes les keyframes. Voilà, ici, on les a. Et je vais rajouter donc la position et la rotation. Position, rotation, j'anime les deux. Je vais à la fin et euh, je vais mettre une keyframe histoire de les fixer. Voilà. Et donc là, entre les deux, on va pouvoir les ajuster un petit peu. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un espèce de petit décalage léger à droite. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est compenser en décalant un tout petit peu la vidéo comme ça. Alors, c'était dans l'autre sens, pardon. <rire> voilà. Là, vous voyez que déjà, on a une image qui se déplace. Et on a une espèce de petite rotation aussi. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est... Euh, alors là, ça va être très léger parce qu'on n'a pas beaucoup de marge, ça va être compliqué. Euh, si je suis à moins 1, déjà on commence à avoir, vous voyez ici, euh, des bords noirs, donc ça c'est pas bon. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement rapprocher un petit peu l'échelle à 110%. Là, ici, on n'a plus rien qui, dé, qui, qui dépasse et qui est noir, ok. Peut-être un peu too much le 1, on va mettre à moins 0,5. On peut décaler un petit peu ça du coup. C'était peut-être dans l'autre sens, en fait, hein. Ouais, voilà. Ok, super. Donc là, vous voyez, en jouant avec ces paramètres, je stabilise un petit peu la vidéo. Je vous conseille de le faire comme ça, parce qu'avec une vitesse accélérée comme ça, les fonctions automatiques de stabilisation ne vont pas marcher du tout. Ça va vous faire euh, de la merde, hein. voilà. Donc, faites-le comme ça euh, tout le long, si vous voulez. Euh, si vous ne le faites pas, c'est pas trop grave parce que les effets qu'on va rajouter euh, juste après vont un petit peu compenser, euh, vont un petit peu en tout cas camoufler euh, cette, euh, ce petit défaut. Je ne vais pas m'embêter à le faire vraiment jusqu'au bout pousser, c'est un petit peu euh, laborieux, un petit peu pénible. Donc on va rester sur un truc tout simple, sur des valeurs normales, voilà, comme ça. Très bien. Paf. Et donc maintenant on va s'intéresser aux effets qu'on peut rajouter. Par dessus pour accentuer l'effet de vitesse et vraiment donner un truc qui ressemble à euh, ce qu'on peut l'avoir dans le jeu Dishonored. Première chose, nous allons prendre euh, l'effet flou radial, flou radial, voilà, et on va aller le mettre donc sur notre, petit, euh, notre petite vidéo, paf, comme ceci, et donc là, comme vous pouvez voir, on a un flou radial, mais euh, pas en profondeur entre guillemets, mais en rotation. C'est-à-dire que nous, c'est pas exactement ce qu'on veut, nous on veut un type zoom, pour donner un effet de vitesse en fait, un effet de, de zoom, de vitesse, voilà. Je vais juste cacher les métricolores, voilà. Et donc là, ici, avec valeur, on va pouvoir mettre plus ou moins cet effet, comme ça, vous voyez, ça donne plus ou moins une impression de vitesse. Pour ma part, ouais, dans les, dans les 50, ça m'a l'air pas mal. J'aime bien les valeurs rondes, c'est pas forcément une bonne idée de jouer qu'avec des valeurs rondes, mais passons. Et ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais l'animer, donc encore une fois, on clique sur le petit chronomètre. On va d'ailleurs mettre à zéro histoire juste de, de, bien, de bien voir les choses. On va cliquer sur U pour avoir toutes les keyframes, tous les, les trucs animés de ce calque. Et on va aller se mettre donc au début du mouvement. Donc en l'occurrence, bah c'est ici, très bien. On va aller, mettons, jusqu'à... Euh, c'est à peu près jusqu'à la fin, en fait, si on regarde comment ça se passe dans Dishonored. Et c'est à la fin que ça se calme. Donc on va aller se mettre par ici, je pense. Et on va donc mettre la valeur du flou à 50. Paf comme ça. On va avancer jusqu'à la fin du mouvement du mouvement pardon, c'est à peu près ici. On va se mettre là par exemple et on met à 0. Voilà. Et donc là on a déjà un effet de vitesse un petit peu plus conséquent. C'est peut-être un peu trop léger au niveau du flou. Je vais le je vais le mettre ici à 50 et on va en remettre un autre ici à 50. Peut-être un peu plus avancé comme ça. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, bon. Là, vous allez bidouiller un petit peu, faire les choses à votre sauce. C'est assez subjectif. Pour ma part, j'aime assez bien comme ça. Il s'arrête peut-être un peu tard, le flou. On va se mettre comme ça, je pense. OK. Donc, après ça... Évidemment, vous allez devoir euh, rajouter le tatouage, hein. là il est, il est toujours noir, mais vous savez maintenant comment le faire, donc euh, ce n'est pas un problème, vous n'avez qu'à imaginer qu'il est fait. Donc on a notre effet de flou radial. Maintenant, il y a un autre effet qu'on peut rajouter pour euh, accentuer l'effet de, de distorsion dans les coins. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Personnellement, moi, euh, sur ma composition finale ici, j'ai utilisé l'effet CC Lens qui permet, en fait, d'avoir une sorte d'effet de lentille. Donc là, évidemment, quand vous le mettez comme ça, c'est absolument pas bon. Donc il va falloir augmenter la taille de euh, cette lentille. Voilà, comme ceci. Et donc là, effectivement, on a un effet euh, de déformation qui ressemble un peu plus à ce qu'on a dans Dishonored. Donc on va le régler à peu près de la taille de la, de la composition, à peu près comme ça. À peu près, ouais, à 150, peut-être. Ça m'a l'air pas mal. On va animer la convergence. On va se mettre, donc notre vidéo, cliquez sur U, là on a tous les effets, il y a peut-être un peu trop de, de trucs d'ailleurs, donc si vous ne voulez laisser afficher que euh, l'effet de convergence, vous ouvrez tout ça, voilà, donc normalement ça ressemble à ça, vous allez dans Effets, CC Lens, vous cliquez sur Convergence et vous appuyez deux fois sur S, et hop, il vous laisse euh, uniquement visible Convergence, moi en l'occurrence j'aimerais bien quand même afficher d'autres informations, donc je clique sur U et hop, il m'affiche toutes mes keyframes. Ok, donc on va aller se mettre Convergence Max ici, on va remettre une keyframe convergence max ici. Alors, ça sera, en fait, c'est pour que ce soit tout simplement en raccord avec notre effet de flou radial. Ici, on va donc désactiver cet effet de convergence en mettant cela à zéro. faut pas que ça rentre dans le négatif, sinon on va avoir des problèmes. Et on va faire la même chose ici, convergence 0. On va regarder ce que ça donne. Et ça commence à être pas mal. Alors, peut-être que la convergence est un chouïa trop élevé quand même. On va regarder ce que ça donne à 50. Pareil ici, 50. Ouais, là, ça me plaît plus, déjà. Donc, vous avez votre effet de vitesse, comme ça. Libre à vous de rajouter d'autres choses si vous en avez envie. Pour ma part, je trouve que c'est suffisant. Maintenant, euh, l'effet qui va donc rester, et eh ben, c'est tout simplement l'effet de déformation. Sur les côtés, comme ça, un peu... Euh, un peu chelou. Donc vous allez ajouter votre effet de déformation, et ici donc dans style de déformation, vous allez choisir compression. Voilà, donc là c'est un petit peu problématique, c'est beaucoup euh, trop important, et euh, comme vous pouvez le voir, on a d'énormes bandes noires courbées sur les côtés. Donc déjà on va réduire un petit peu la valeur, on va mettre à 10 par exemple. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça écrase sur les côtés, le, le haut et le bas sont courbés en fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que là vraiment c'est écrasé sur les côtés et donc enflé, en haut et en bas. Et donc quand on va faire l'inverse, donc euh, écraser en haut et en bas, ça va enfler sur les côtés. Et donc ça va nous permettre d'avoir un peu le même effet qu'on a euh, dans euh, le jeu d'Isonore. Et si on va dans le négatif, oui voilà. Et ça nous permet de faire en fait cet effet de, de rebondir un peu. Je vais ajuster cette taille là. Voilà. Ça nous permet de faire ça et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc il va falloir tout simplement animer ça de euh, moins à plus, moins à plus, moins à plus, moins à plus, et de façon de plus en plus légère. Donc on va commencer par exemple par du moins 10, hop, on va cliquer sur la petite stopwatch, la petite, le petit chronomètre pour commencer à animer, hop, donc on est là-dessus, des formations. on va aller quelques images en avant, on va se mettre, je sais pas, par exemple à, à 8, ok, encore quelques images en avant, on va se mettre à moins 6 peut-être Quelques images en avant, 4, et vous voyez que je réduis à chaque fois en passant positif à négatif. 4, ici moins 2, et puis 0, à peu près, par là. Paf Ok, et donc là si on regarde, ça nous donne effectivement un petit effet, un petit peu wiggle comme ça. Alors on voit que c'est pas hyper bien animé. Ça, C'est un peu trop linéaire, en fait, justement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner toutes ces keyframes, qui correspondent donc à la déformation, et vous allez appuyer sur la touche... Ok, donc en appuyant sur la touche F9, j'ai coupé l'enregistrement euh, de, de mon bureau, et j'ai fini le tutoriel sans m'en rendre compte. Super Donc je, re je recommence à partir de là. Donc là, vous pouvez voir que l'animation est pas terrible, c'est un petit peu trop bah, linéaire, en fait. Du coup, ce que je vous conseille de faire, une petite astuce, vous sélectionnez les images clés que vous trouvez trop linéaires et vous allez appuyer sur la touche F9 de votre clavier, ce qui va vous permettre tout simplement de créer un baisier automatiquement. Euh, donc c'est une fonction, une fonction vachement pratique. Faites attention par contre, sur votre clavier, il se peut que vous ayez besoin d'appuyer sur la touche fonction, fn de votre clavier en même temps que la touche f9 sinon il va rien se passer ou il va se passer autre chose genre lever le son baisser le son ça dépend de votre clavier euh, voilà faites juste attention à ça mais voilà donc moi en l'occurrence c'est la touche f9 et bim ça permet d'adoucir un petit peu l'animation de créer tout simplement une courbe d'animation euh, mais ça on n'en par... on en reparlera plus précisément éventuellement dans un prochain tutoriel très bien donc maintenant on a un problème à résoudre c'est ces espèces de bandes noires courbées hein. c'est quand même plutôt moche on a plutôt envie de s'en débarrasser et donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de sélectionner euh, la, le paramètre d'échelle de votre vidéo. Donc pour ça, vous cliquez dessus, vous allez appuyer sur la touche S de votre clavier, échelle, vous l'animez. Ici, on va appuyer sur U pour afficher les autres images clés. On va aller ici, donc au, moment, ouais, au moment où la, la courbure commence à s'afficher, tout simplement, et on va augmenter un petit peu l'échelle jusqu'à ce qu'on ne voit plus cette courbure. On va essayer 105... Ça m'a l'air pas mal, on va prendre 106 pour un peu plus de sécurité, n'est-ce pas Et on va aller du coup, bah, logiquement, à la fin. Et on va remettre à 100, puisque l'animation devient de plus en plus légère au fur et à mesure. Et donc normalement, on ne devrait pas voir de bande noire à l'écran. Et a priori, c'est tout bon. Super, et on n'y voit que du feu. Très bien, donc on a notre effet de rebond. Nickel. Qu'est-ce qui reste Éventuellement, le petit effet de particules. Pour créer cet effet de particules, vous allez créer d'abord une nouvelle composition. Nouvelle composition de la résolution évidemment de votre composition actuelle. On va se mettre à une seconde, pas vraiment besoin de plus. Et vous faites entrer pour valider. Voilà, je vérifie juste, on est bien à 25 images seconde. Très bien. Ok, donc à partir d'ici, vous allez sélectionner encore une fois le petit outil ellipse. Encore une fois, je crois pas, non, c'est la première fois de la vidéo, je crois. Euh, vous allez donc sélectionner l'outil Ellipse. Euh, si vous ne l'avez pas par défaut, il se peut que vous ayez un de ceux-là, euh, par exemple l'outil Rectangle, il suffit de cliquer longtemps dessus et paf, vous glissez jusqu'à Outil Ellipse et vous relâchez. OK, à partir d'ici, on va créer des petits ronds. Alors, vous pouvez maintenir la touche Shift de votre clavier pour euh, faire des trucs bien, bien ronds, parce que si vous ne le faites pas, bah, vous allez vous retrouver avec des, des, des trucs un peu ovales, comme ça, C'est pas terrible. Donc, on va faire des petits ronds, comme ça, tout petit. Prenez bien soin de décocher à chaque fois votre calque, sinon il va vous créer plusieurs formes sur le même, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Hop, voilà. Paf, je vais en faire plusieurs, comme ça. Hop, un petit par là, et un petit autre par là. Ok, ça suffit. <coughs> je sélectionne mes calques, je vais les rabaisser comme ça, sinon ça prend trop de place et ça m'énerve. Ok, et à partir de maintenant, eh ben, il suffit de les animer en 3D. Effectivement, si on regarde sur la composition finale, on voit très bien qu'ils se déplacent, en profondeur en fait donc ce que vous allez commencer par faire c'est activer la 3d pour ça on sélectionne nos calques et on clique sur cette petite colonne ici avec un petit cube en haut hop 3d on sélectionne tous nos calques on appuie sur p pour position là on va sélectionner tous les petits positions comme ça en cliquant sur enfin en maintenant la touche Ctrl ou shift peu importe et on clique clic droit euh, séparer les dimensions voilà et ici ce qui va nous intéresser c'est la z position donc on va sélectionner tous les z position comme ceci. Et on va cliquer sur le petit chronomètre. Hop Voilà. Et maintenant, en sélectionnant tous nos calques et en appuyant sur U, on ne garde que Z-Position. Donc très bien. Ok. On va se mettre un petit peu plus loin. Bah, ouais, euh, disons 15, à peu près. Et on va tout simplement euh, décaler la Z-Position de chacun d'entre eux. On va les mettre vraiment très très loin. Genre, par exemple, dans les 8000, 9000. Là, comme ça, ça m'a l'air pas mal. Hop voilà faut, on y va comme des bourrins, il n'y a pas vraiment de, de valeur précise à adopter, disons qu'il faut qu'il soit petit, assez loin. Donc euh, ouais je pense que dans les 10 000, 9 000 c'est pas mal. Hop on va faire ça pour tous, chacun d'entre eux. Pas besoin que ce soit exactement égal euh, d'un à l'autre, d'ailleurs on peut faire un petit peu de variation, ça peut être pas mal. Hop voilà. Oups. Comme ceci. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va revenir en arrière, et bah là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va vraiment les, les faire aller le plus loin possible afin, euh, donc en arrière, de manière à les faire sortir de l'écran comme ça. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça, euh, il suffit de les reculer suffisamment pour qu'on ne les voit plus à l'écran. Hop, ok, donc on a toutes nos petites particules qui arrivent comme ça. Maintenant, le but, ça va être de les décaler un petit peu euh, l'une l'autre dans le temps afin, euh, bah, tout simplement, de donner... Afin de donner euh, une impression de. de, de comment dire de, bah Elles ne sont pas toutes synchronisées, quoi, elles n'arrivent pas toutes en même temps. Ce serait un petit peu bête. Donc on va plutôt faire ça comme ça. Mmh, ouais, je ne suis pas fan. Il y, a, il y a les trois premières qui arrivent un petit peu trop rapidement selon moi. On va en décaler. On va décaler celle-là. Ouais, celle celle-là, ça m'a l'air pas mal. On va la mettre plutôt vers la fin. Et on va du coup rapprocher celle-ci. Ouais, à peu près comme ça. Ouais, c'est mieux, là, déjà. C'est mieux, c'est mieux. OK. Donc, à partir de là, on va pouvoir ajouter un effet de flou de vitesse. Donc, pour ça, eh ben, euh, on va l'activer. Donc, on va aller là-dedans. Je vais juste diminuer ça, on n'en a plus besoin. Et donc, pour le flou de vitesse, on va devoir cocher un autre, une autre de ces petites cases. Alors, si vous ne les avez pas, encore une fois, je vous le remontre, vous cliquez sur le bouton « option mode ». Voilà, pour passer de l'un à l'autre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ceci, le flou de mouvement. Et donc, vous allez cliquer dessus, et chuit, on descend jusqu'en bas, et ça va tous les activer. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de changement, c'est normal. Il faut également cliquer sur ce petit bouton, paf, et bim, on a du flou. Alors, si le flou ne vous convient pas, vous pouvez aller dans les paramètres de composition et changer, bon, avancer, le nombre d'échantillons par image. Par exemple, s'il si y en avait moins, 8, par exemple, vous voyez qu'on a des effets de, de rond comme ça, c'est pas super. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre à 32. C'est quelque... une valeur qui ne va pas non plus trop bouffer la puissance de votre ordinateur. Et c'est relativement euh, pas mal. Hein. Voilà, c'est pas mal. Si on se met en intégrale, on voit qu'il y a quand même un petit peu de, de, de défauts. Mais c'est pas bien grave parce qu'on va mettre un autre effet qui va euh, corriger ces défauts. Et c'est tout simplement l'effet de flou radial. Le même que tout à l'heure, en fait. Hop. Alors, pour... Pour l'appliquer à toutes les particules en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, créer, calque d'effet. Le calque d'effet est en dessous et en fait, il va agir sur tous les calques qui sont en dessous. Hop, on met euh, l'effet de flou radial dessus et là, comme vous pouvez voir ça ne va pas parce qu'on a un flou radial euh, comme ceci. Nous, ce qu'on veut, c'est un flou radial zoom et là, si on change la valeur, on peut changer le flou et euh, ça corrige en même temps l'effet un petit peu bizarre qu'on avait tout à l'heure, et ça donne l'impression qu'elles vont encore plus vite. Donc, pas la peine de le mettre autant, peut-être, ouais, une, allez, 100, on va dire 100. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, par contre, les particules, vous voyez, s'arrêtent à la fin, elles sont toujours visibles, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est toutes les sélectionner et appuyer sur le bouton T, euh, T qui correspond à Transparency, op opacité en français. Hop, très bien, on va activer le petit chronomètre, comme toujours, je vais mettre les valeurs au début, donc valeur à 100% au début et à la fin, on va tout simplement aller à 0%. Euh, le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas toutes à la fin en même temps et donc elles ne devraient pas être toutes euh, transparentes en même temps. Donc encore une fois, on les sélectionne toutes. J'appuie sur U pour voir toutes les keyframes et là, on va mettre la valeur de 0% d'opacité exactement au même moment à chaque fois que euh, eh bien, le, la, la, la, le moment à laquelle elle arrive à la fin de son trajet. Voilà, comme ceci. Tout simplement, bim, je réduis ça et on va voir ce que ça donne, c'est pas mal, c'est pas mal. Si jamais vous avez envie de rendre vos petites particules un petit peu plus visibles, vous, vous avez la possibilité de sélectionner tous vos calques de forme et de les dupliquer. Donc voilà, je les sélectionne tous, et CTRL-D, paf, je les duplique, et regardez, ils sont un petit peu plus visibles, voilà. Donc ça, ça dépend des goûts. Ensuite, si vous avez envie de changer de couleur, on va retourner utiliser notre calque d'effet, pour donc appliquer un effet qui va s'appliquer à chacune de ces particules, et on va utiliser l'effet remplir que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, qui est très pratique pour ce genre de choses, et euh, on va leur mettre une couleur un petit peu bleutée, pour rester dans le thème euh, de, de, de ce dont, euh, ce avec quoi on a commencé, tout simplement. Voilà, une petite couleur un peu bleue, comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. OK. Voilà. On retourne sur notre composition de tout à l'heure, et il ne nous reste plus qu'à l'ajouter, tout simplement. Euh, elle s'appelle donc « Composition 1 ». On va la renommer « Particule » pour un petit peu plus de clarté. Hop donc, on va tout simplement ajouter ce petit, cette petite composition particule à notre projet. On va la mettre ici, par exemple, et on va aller scaler tout simplement à l'endroit où le mouvement se termine. Alors, c'est un petit peu avant du coup. On va regarder ça rapidement. Ok, le mouvement s'arrête à peu près ici. Donc, on va faire commencer nos particules ici. Voilà. Et normalement, on devrait avoir quelque chose de relativement synchronisé. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Après, à vous d'ajuster la vitesse des particules selon euh, vos désirs. Là, on peut voir que l'effet de, de déformation, du coup, ne s'applique pas aux particules. Alors, vous pouvez toujours le faire. Je ne sais pas si dans le jeu, c'est le cas ou pas. Euh, Peut-être que, peut que les particules se, enfin, rendraient mieux, tout simplement, si on appliquait également l'effet de distorsion à celle-ci. Alors, on va essayer. Euh, on va tout simplement copier. Comme ceci on va se mettre au même endroit que la première keyframe on va copier euh, ces informations là hop et on va les appliquer à ce calque et normalement si on regarde voilà elle s'applique exactement au même endroit au même moment et voilà l'effet c'est bien appliqué mais il faut tout de même retourner ici sélectionner compression voilà et donc là on a quelque chose de plus cohérent alors ça, ça se voit à peine mais du coup on a l'impression que les particules sont un peu mieux intégrées. et donc euh, voilà c'est pas mal voilà, donc si on reprend depuis le début, vous savez maintenant comment faire cet effet de tatouage lumineux et vous savez maintenant également comment faire le petit effet d'accélération et le petit effet de particules qui est euh, tout bonnement euh, facultatif, mais ça peut être pas mal si vous souhaitez faire un truc euh, qui se rapproche le plus possible du jeu vidéo de base. Euh, autre chose, n'oubliez pas de mettre la composition particules en écran. Euh, ça permet d'avoir un rendu euh, un peu plus naturel. Pour ces petites particules, voilà. Donc pour ce qui est de la fin de la vidéo, et ben c'est exactement comme le début, vous n'avez qu'à faire un masque qui va suivre la marque de l'outsider, créer un cache de luminance et euh, rebelote en fait vous faites exactement la même chose que pour le début mais appliqué à la fin et donc avec un, un masque qui suit la, la, la marque sur la fin de cette vidéo. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que j'aurai été assez clair tout le long de, de cette vidéo. Alors j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde, euh, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde